Y'a Playpad, vous avez bien encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle VDHS de votre vidéaste. Bon, peut-être pas préféré, mais bon, j'estime que vous m'aimez peut-être bien, qu'il y a peut-être un petit peu... De sentiments entre nous, en tout cas, je l'espère. Vous l'avez vu aujourd'hui, je vais faire euh, cette vidéo avec un sniper, pas n'importe lequel, bah, le barrette avec un petit marqueur pour démarrer comme ça, juste histoire de rigoler un petit peu. Tu connais. Vraiment, quand euh, dans ma quête du dark matter, bah vous le savez, je dois faire toutes les armes du jeu et euh, j'ai fini par. Aïe, aïe, aïe, aïe. Merde, merde, mais je l'ai pas vu, il est à ta droite oui, Regardez, regardez mon allié à sa gauche. Mon allié à sa gauche ne l'a pas vu. Mais vraiment, il y a des alliés, ils jouent avec le son des AirPods, frère. Et, et encore, ce serait insulter les AirPods, parce que les AirPods sont à peu près précis dans leur son. Ce qui n'est pas le cas de cet allié un petit peu débile sur les bords, à mon sens. Attends. Ça va se prendre à à droite, j'ai l'impression. C'est extrêmement mal placé, sa grand-mère. Hop là, petit kill. Et attends, faut que je voie... C'est qui qui qui de me tuer au fond là C'est qui, monsieur Viens Hop là Monsieur, doucement, vous allez pas jouer avec mes couilles Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une petite VDHS pour le Dark Matter. On arrive à la fin et c'était ma dernière arme principale à monter. Effectivement, le M82 était un petit peu ma dernière arme à monter. Et on m'a promis l'enfer, vraiment. On m'a dit, ouais, Zach, tu vas voir, le M82, vraiment infâme, infâme tout ça, machin. Et je m'attendais vraiment à quelque chose de difficile. Malgré tout, j'avais eu de la chance. J'avais eu de la chance vis-à-vis... Oups là, doucement, doucement, doucement, doucement, monsieur J'ai eu de la chance vis-à-vis -vis du fait que j'ai déjà eu la variante La, la variante qui m'a permis, du coup, tu vois, d'avoir déjà quelques accessoires C'est-à-dire j'ai pas commencé l'arme à zéro et en enlevant 2-3 trucs À part vraiment un, un truc qui est la visée, qui est absolument... Hop là, ah non, il se marque à part la visée qui est vraiment affecte, et eh bah ben, au final, j'ai trouvé ce sniper très bon et très appréciable. Alors je sais, hein, vous allez me dire, mais Zach la visée, c'est un petit peu un des trucs les plus importants sur le sniper. Oui, c'est vrai, c'est vrai, tu as raison, Jean Masturbain. Mais malgré tout, euh, le fait que tu puisses enchaîner très bien et de manière... Ah, oh, proche je hitmark de manière très positive Attends attends. Ok, c'est bon, il est au fond. Alors dans ce cas là, on, refait, on repart. BOUM <rire> Monsieur, doucement. Le fait que je puisse enchaîner de manière très positive, vraiment comme un bon barrette à l'ancienne, je l'avoue. Hop là. Hitmarker, bien sûr. Aïe, merde. J'ai mal calibré ma grenade, attends. Aïe. Attends, attends, attends, on va la voir. Hein. Mais deux hitmarkers sur la même personne, voilà, dans pas ta grand-mère. <rire> attends, attends, attends, micro horrible, hop là, ta gueule, ta gueule, voilà, merci. Je suis obligé de prendre le temps de muter des gens, c'est très infâme. Donc le fait que tu puisses enchaîner vraiment comme un barrette m'a fait kiffer et a fait que j'ai pu, à des moments, mettre des clips dignes du best-of numéro 2 de Zach Nani qui viendra sur YouTube d'ici une semaine, je pense, à peu près. Vraiment, j'ai vraiment bien enchaîné et ça a été limite, au final, une des armes que j'ai montées le plus facilement il y a quelqu'un dans le coin là-bas, on va passer à autre chose une des armes j'ai pu monter le plus facilement en or en total désaccord avec, mais qu'est-ce qu'il branlait oh là le triple monsieur, en total désaccord avec ce qu'on mon... qu m'a promis, donc team M82 team Barrett et aussi bientôt team Dark Matter parce qu'il me reste plus que des secondaires, alors là par contre je vous crois quand vous me dites que c'est galère, euh, les secondaires à faire notamment les lanceurs, donc à ce niveau là je sais que je vais galérer, mais une fois que ce sera fini Attends, je vais faire là. Dégage monsieur, c'est bon, on est ok. Une fois que ce sera fini, je pense que j'aurai fini on time. Voilà, regardez Je vous ai dit quoi J'aurais fini on time pour la ligue et donc je vais. série 10, magnifique. 11. Mais regardez qu'est-ce que je vous ai dit sur les enchaînements Je vous préviens ma caméra a bientôt plus de batterie. Donc il euh, y a moyen qu'elle s'éteigne là à tout moment. Désolé, c'est une VDHS jusqu'au bout. Je risque de la finir sans caméra, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Désolé, je m'excuse. On va courir, on va courir un peu avec ça. Hop. Voilà. On va faire un mix, on va mixer sniper plus, tu vois, parce que vous n'êtes pas venu pour voir un gameplay totalement... Euh... Voilà, let's go Voilà, let's go Merde, j'ai pas pu profiter totalement de ma machine de guerre, j'aurais sans doute fait plus de kills, ça aurait pu tourner la game en ma faveur. Je pense que je vais terminer mon Dark Matter en phase avec le retour de la Ligue qui arrivera vers le 20 février, sachant que n'oubliez pas, regardez la date, le mois de janvier est passé tellement vite, mon pote Le mois de janvier est passé tellement vite, dans quelques jours, nous avons le retour de... Aïe, aïe, aïe, aïe, de express, express sur le jeu, ça y est, nous allons avoir cette petite map spécialisée Black Ops 2 en exclu, on regagne, regardez le score, 65-66, alors qu'on se faisait, on se faisait, on se faisait buter, on va pas mentir, aïe, aïe, aïe, aïe, ben, ça c'était l'avantage du barrette, c'est que tu pouvais bam, bam, bam, bam, comme un débile au corps à corps, malheureusement ça va pas toujours, mais ça va à un moment des gros no scopes, donc je vais finir mon Dark Matter en face avec la Ligue, et la Ligue va arriver vers le 20 février, ce qui est assez cool, c'est que ça va nous donner à boire et à manger, si vous aimez Black Ops Cold War, Est possible, ah non, ça me cible. Oh, a, a, ennemi au secours Allez, hop, hop, hop, hop. C'est bon, c'est caché. Et en fait, si vous aimez bien Black Ops Cold War, vous allez avoir à boire et à manger pendant tout le mois de février-mars. Pourquoi est-ce que je dis pendant tout le mois de février-mars Vous allez comprendre. Il hein. enfin, y a quelqu'un au top. Quelqu'un ici Viens, viens, petit, viens. Tout simplement parce que début février, tu commences. Hop. Tu commences, ta express qui arrive, d'accord 20 février, tu as la ligue. Désolé de jouer avec ces, ces horaires, mais. Ça fait partie des quelques armes que je n'ai pas encore montées. Donc tu as la ligue, après la ligue, qu'est-ce qui va arriver Il y aura la saison 2, donc on aura vraiment un lot de nouveautés qui sera exclusif et extrêmement appréciable, mais regardez-moi ah, le hitmarker! Oh, sa mère putain! Voilà, là, ma caméra s'est éteinte. Je m'excuse, on est dans une VDHS vraiment des enfers. Ce sera très très cool. Demain, je vous fais une vidéo. Donc, ça va être une vidéo vraiment un peu. Pas difficile pour moi, mais qui compte. Une vidéo où je vais vous faire un petit témoignage. Voilà, let's go, un petit témoignage, enquête, euh, pas enquête, exclusive. J'ai vais dire enquête, exclusive. crise d'angoisse un an après, un an et demi après, comment est-ce que j'en suis, où est-ce que j'en suis, je vais vous en parler, s'il y en a qui s'en rappellent et qui me suivaient à l'époque, il y a un an et demi, j'ai parlé d'un souci de santé qui m'a vraiment un peu pourri la vie, aïe, let's go, qui m'a un peu pourri la vie, 34-8. Je, je, je suis le numéro 1 en ayant joué au barrette tout le long. C'est un truc de ouf, vraiment. Regardez les scores. Vraiment, je m'en suis 34-8 au barrette. Mais mec, vous voulez quoi Vous voulez quoi Il hein ah, y en a qui doutent de moi. Donc, demain, vidéo témoignage. Il y a un an et demi, je vous en avais parlé de ce problème qui avait secoué ma vie, qui m'avait posé pas mal de problèmes. De, enfin, de, de, de, de, de merde, quoi. Donc, je vais vous faire un suivi. Ça va peut-être aider certains, surtout en cette période difficile. Donc, euh, je remercie ceux qui la regarderont. Ça sortira, je pense, vers 18h. Bon, voilà, les potes, c'est tout pour moi.